Yes, All good? Yes. Bonne ride, have Bonne fun. Bonne ride. Yes, yes. Let's go. Alors. Ah. Alors, bonjour mesdames et messieurs. Mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Vous connaissez sûrement cette piste-là. La Godzilla. Aujourd'hui, on s'en vient à la rouler top to bottom, j'ai en avant de moi, Monsieur Alex Nado en Hardtail. Monsieur a décidé de venir regarder qu'ils ont commencé à le mettre. ça fait que... Hey boy! Ça ici, ça a changé. Yes. Numéro 2. Ah. Burp. Cette section-là, on l'a roulé pas mal l'an passé. Super le fun. Très rapide, des gros sauts. Ah. On se voit sur cela. On est plus gros! Yes! Faut les pomper, mais pas trop! On arrive quand même assez vite! Nouvelle section! On tombe dans le gros shit! Ça fait que ça là, c'est notre deuxième lap dedans! On ne connaît pas énormément! Fait qu'on va y aller intelligemment! Il y a énormément de features. C'est une piste qui va être difficile à apprendre du début à la fin. Wow! Uh. Alex, si vous ne connaissez pas, il est représentant Snowgo. Je vais essayer de faire un petit quelque chose avec cet hiver. Ah. La date, ça va bien. Ah, c'est si fixé que c'est long, ça n'a pas d'allure. On est à la deuxième montée, on a une, une certaine fatigue. Yes, man! Ça va bien. On ne saute pas trop. Oh, oh! Un photographe un peu plus loin. C'est le que vous devez connaître. Oh, c ça y est, on a appelé ça tantôt. C'est quand même. Oh! Oh! Je l'ai pas essayé, on va essayer ça. Ok, c'est à faire plus vite. Ça se passe super bien. On va faire sauter dessus.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 Oh, so I Ah, the lead, the lead. What's lead. name? What's ça commence à tomber dans un saut assez impressionnant face espèce de monstre comme ça ça ici je pense que ça va être la section la plus difficile à apprendre ah. Dernier oh, my God. Ah, oh, oh. Hey, c'est rough, toute l'ingay. Oh. ah, oh, ah, oh. Oh, oh. Yes! Oh my God!